Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière le rideau. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans ma tête tout le long d'une journée bien spéciale. L'avant-première de mon nouveau spectacle Le choix de Hobson, dont l'album sortira le 16 octobre prochain, mais que j'ai décidé de jouer en amont cet été pour le festival Arter Sud Touraine qui m'avait invité à l'occasion. Une avant-première sous le signe du trac et de la concentration, mais vous allez voir qu'il se termine de la meilleure façon qui soit. Vous êtes prêts Alors c'est parti Avant toute chose, le café du matin. Parce que ça va être une longue journée, il va falloir être bien concentré, bien calme. Alors je sais bien que le café ça aide pas à être calme mais euh, c'est le petit rituel, c'est important. Il va falloir que je combatte le trac toute la journée. Donc euh, chaque petit moment de détente, je vais pas me priver pour le prendre. Le matos. Alors j'ai une. une règle, c'est que à chaque fois que je joue à moins de 20 km de chez moi, j'oublie toujours des trucs. Alors que je peux jouer à 500 km d'ici, je ne vais jamais oublier de trucs. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne vérifie pas assez. Donc là, aujourd'hui c'est important, c'est l'avant-première de mon album. J'ai pas envie de me faire des allers-retours pour rien. Je vérifie deux fois s'il faut. SV1 Korg pour ceux qui connaissent et c'est parti, direction Le Lourou, avec déjà la petite boule dans le ventre, 20-25 minutes de route, j'en profite pour réviser quelques paroles en faisant ce qu'au théâtre on appelle une italienne, c'est-à-dire je, je, je dis le texte le plus vite possible sans, sans chercher vraiment à chanter la chanson. Bon, là, j'ai un petit trou de mémoire. Clairement, euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée de, de réviser comme ça juste avant. Ça fait un an qu'on travaille, j'ai pas vraiment de trou de mémoire, on répète, et puis là, comme par hasard, j'ai des trous de mémoire. Mais du coup, maintenant que je me suis mis le doute, il faut que je puisse la chanter en entier euh, sans me tromper. Sinon, je vais vivre toute la journée avec l'idée que j'ai un trou de mémoire. Donc il faut que j'évacue ça en me faisant une fois bien. Allez, arrivé sur les lieux, je vais m'installer. En fait, mon idée euh, pour lutter un peu contre le trac qui me tord un peu déjà les boyaux, c'est de faire les choses que je fais d'habitude, de ne pas trop changer, même par rapport à ce qu'on a en répète. Je vais essayer de me, me rapprocher le plus possible de tous les petits rituels qu'on a eu en répète pour que mon cerveau se dise, non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de, pas de problème, c'est comme d'habitude. Donc je, je sors les choses dans le même ordre que d'habitude. Seulement, voilà, on n'est pas en répète. Du coup, au niveau configuration, il y a des trucs qui vont changer là. C'est cool. Nous voilà complet. Voilà l'idée de, de la journée, de l'après-midi en tout cas, ça va être de déconner. Là, je vais clairement me reposer sur mes potes. Parce que c'est sûr que chaque petit moment où je serai tout seul à ruminer, ce sera pas bon pour moi. Allez, on commence la balance avec David au son. Évidemment, comme d'habitude, on commence par la batterie. J'ai mis mes hires en fait, pas, euh, on n'a pas encore de son dans le retour, mais l'idée, c'est de, de me protéger un peu. Je suis juste à côté de la batterie. Mes oreilles ne sont pas encore bien ouvertes. Et du coup, la batterie est un peu forte. Donc ça me sert un peu de boule pièce quoi. Désolé Romain. La L'attente, l'attente, toujours la tente. Là il y a Madeleine qui vient me, me demander des infos sur le système de Ear Monitor. Je lui explique, ça fait du bien parce que comme ça au moins, comme euh, David il est en train de faire le son de batterie, on va ensuite faire le son de basse, moi je suis obligé d'attendre. Donc euh, merci Madeleine, c'est parfait. <rire> Moi, euh, passer euh, 3-4 minutes à, à parler de matos, euh, au, moins, au moins je rumine pas. C'est vraiment le thème de la journée, tout ce que je peux faire pour ne pas ressasser, je vais le faire. Allez, on va faire la basse maintenant. Du coup, pendant que Ellie fait son son de basse avec David, moi j'en profite pour régler quelques trucs avec Romain. Genre. Euh quelle chanson on va faire en fait. En fait, c'est hyper important de, de se faire des petits rituels comme ça, déjà pour retrouver en fait toujours ses marques, mais aussi parce que euh, si on fait toujours le même morceau pour régler les voix, toujours le même morceau pour régler basse-batterie, toujours le même morceau pour régler l'ensemble, si on, on a des repères comme ça, et d'une date à l'autre, on, on peut s'y retrouver. Donc avec Romain, on s'est dit que c'était sur le fil, la chanson sur le fil, c'était une bonne idée de régler nos sons là-dessus. Parce que c'est une chanson qui est, est, qui est, qui est guitare-voix au début, donc ça permet de, de régler le guitare-voix. Et après il y a basse-batterie qui arrive, ça envoie un peu, donc c'est une bonne idée. Et donc on règle la guitare acoustique. Là, je suis assez attentif parce qu'évidemment c'est mon instrument donc il faut que dans mes oreilles euh, j'ai un son correct ok la voix pour ailleurs. Oh, oh, oh. là on va pas oh, se mentir c'est vraiment déterminant au risque, au risque la de la paraître la un peu chiant je vais, je vais être exigeant sur la, la voix dans mes oreilles il faut que je chante correctement. C'est une avant-première, mais... mais quand même, c'est une date importante pour moi. Là, j'ai pas de retour dans l'oreille encore. Du coup, pour entendre un peu ce que je joue, je décolle une oreille. J'avance malgré moi, d'un pas mal l'équilibre est parfois Quelque peu fragile, oh, oh, oh, sur ce fil. Ne pas regarder en bas, rester sur le fil. C'est pas un moment facile, temps. ça, faire les balances voix toute seules. Oh, oh, oh, on sait que, bah, on n'a rien pour se cacher, en fait. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas les copains derrière. On est juste un peu à poil avec sa voix, là. Surtout qu'en plus, en général, on balance par définition ça se fait le matin ou en début d'après-midi donc notre voix elle est jamais chaude et donc on nous demande de chanter à capella dans un micro amplifié, tout le monde t'entend alors que par définition c'est le moment de la journée où tu es le moins chaud quoi. alors le clavier là on a un problème de clavier qu'on vient de résoudre visiblement c'est cool merci Franck merci Lucas Avec Romain, on a décidé que notre morceau repère pour les balances au clavier, ce serait « L'Amoureux du moment », une chanson de mon premier album. Notamment parce que c'est la première du 7. Et donc, c'est pas mal de caler le son sur la première du 7. Et c'est reparti pour la voix parce qu'il y a deux micros ce soir. Il y aura un micro quand je chante au piano et un autre quand je chante à la guitare. C'est un peu un luxe, mais en même temps, c'est cool. Ça m'évite de transporter le micro entre chaque chanson. Et donc, c'est reparti pour chanter a cappella à midi. leur Là je suis vraiment bien, là dans mes oreilles j'ai les gars, les deux cœurs la guitare je l'ai aussi, on va voir si avec basse batterie ça arrive. Ouais c'est nickel, c'est nickel, dans mes oreilles c'est nickel. Apparemment il a coupé la façade, je pense que c'est pour vérifier euh, le niveau sonore acoustique sans amplification, parce qu'évidemment on est tenu à des, des règles, hein. je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 96 dB je crois. J'ai failli oublier ce cœur. À chaque fois, je l'oublie en répète. Du coup, je lance un petit regard à Romain, mais ce soir, je l'oublierai pas. On est déjà à 90 dB, est déjà Avec 90 dB, effectivement, c'est pour ça. Alors, j'ai juste un problème de délai. J'ai un truc dans, dans mes oreilles, sur ma voix et sur la voix d'Elie, comme un écho, un délai pour ceux qui connaissent. Te, ah, je l'ai énorme. Taga, on fait ça. Taga. ok. D'ailleurs, euh, sur Eli aussi, hein, je l'ai. E. E. Te, chercher, ah, et Moi j'ai un. Te, et Y. Il est en train de chercher David. Et voilà. Euh, Merci David. Eli, tu peux regarder si je l'ai encore chez toi? Et non, c'est bon. Allez, parfait. Ok, le concert d'avant... Et terminé, donc là on est au changement de plateau. Là c'est speed, comme n'importe quel changement de plateau, on doit jouer dans entre 5 et 10 minutes. Donc on a 5 et 10 minutes pour tout débrancher, le groupe d'avant, et se brancher nous-mêmes. On fera un petit line check, ce qu'on appelle un, un line check, c'est euh, on, on va juste vérifier qu'on a bien tout rebranché, en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3 euh, dans les micros, pour vérifier que, euh, bah, le micro-champ arrive bien dans la tranche micro-champ de David que la guitare arrive bien dans la tranche guitare parce que s'il y a des inversions, alors là, c'est une catastrophe pour le concert. Donc, on essaye de faire les choses bien, le plus vite possible, mais pas dans la précipitation, sinon on fait des bêtises et ça, c'est une catastrophe pour le concert, comme je viens de dire. Moi, de mon côté, euh je suis hyper concentré, je suis en train de mettre mes ears. Ensuite, je vais. Je pense que je vais mettre le clavier. Je sais pas dans quel ordre je vais faire ça. En fait, ça dépend aussi de la technique. Si tout est prêt à être patché pour le clavier, je pense que je mettrai le clavier d'abord. Mais d'abord, je passe les câbles des ears. Alors, le clavier. Clavier facile, on avait fait des marques au sol, donc il y a juste à remettre les choses à leur place. L'idée, là, c'est vraiment de coller à ce qu'on a fait à la balance le plus possible. Puisque, évidemment, tout marchait à la balance, donc il faut rien, rien, rien changer. L'idéal, évidemment, ce serait de ne pas bouger le matos, de tout laisser brancher, mais Malheureusement, on ne peut pas, c'est comme ça dans les festivals. Il faut se débrancher pour se rebrancher derrière. C'est source, évidemment, de beaucoup d'erreurs techniques. Donc, il faut faire vraiment très attention à reprendre exactement les mêmes câbles qui étaient branchés aux mêmes endroits. Pour ceux qui connaissent les DI, attention au moins 20 dB qui ont été mises entre temps. Attention au grand lift, attention à tout ça. C'est cool d'avoir les copains. Quand je tournais tout seul, j'en j'emmenais pas large. Et là, mine de rien, juste se montrer une connerie sur un téléphone portable, ça permet de faire passer ce moment. Le line check. Chaque micro de la batterie pour vérifier que, comme je disais tout à l'heure, tout rentre bien au bon endroit dans la console de David. Je me suis jeté dessus parce que, comme Romain était pas là, déjà ça me permet de me mettre à la batterie. J'adore jouer de la batterie. Et puis, euh, bah, au moins, je suis pas tourné en rond, je serre à quelque chose au moins. Ok, toutes les tranches ont l'air de marcher. Ok, on continue le line check. Tout va bien pour l'instant, on est sur la guitare d'Eli, la voix d'Eli. Ok, moi ma guitare c'est bon. Ma voix. Ok, la voix elle passe. Ok, le la voix du clavier. Là, ça n'avait pas l'air de moi. Je vais poser la guitare. La voix clavier. C'est bon. Il reste la basse, et on est bien. Le hockey de David, il m'a filé un mal de bide là. Ça va nous faire du bien là, vas-y on fait une intro de quelque chose. On va faire l'intro du concert. Ça permettra à David de se caler, on appelle ça la mise. Je chante pas parce qu'il y a les gens qui sont à côté et du coup il faut pas qu'ils soient spoilés et puis euh, en plus ça peut déranger l'autre spectacle d'à côté. Là on va aller jusque l'intro de base batterie. Ok ça a l'air d'être bien, hein. ouais, je fais signe à David que tout va bien. En tout cas dans mes oreilles c'est bien. On va régler les cœurs. Moi, moi. Ok, ça va. Allez, c'est bon. On peut démarrer. Allez on est parti, premier morceau, j'ai encore un petit peu mal au bide mais ça commence à s'évacuer là, je sais que de toute façon quand le solo d'Eli va démarrer, ça va vraiment lancer le concert. En plus je vais gueuler, ça va me faire du bien. Allez, ça y est, cette fois c'est parti, le concert est lancé. C'était un super concert. Tout s'est bien passé, pas de trop de mémoire. On avait bien travaillé et euh, je pense que ça s'est senti. Les gens étaient contents. Pour cette avant-première, euh, on va pouvoir en tirer quelques conclusions, essayer de, de réfléchir à ce qu'on peut améliorer. mais... Euh, c'est très encourageant. Vivement la sortie de l'album, le 16 octobre. Ça donne très très envie, cette petite avant-première en privé.